qu'il a un pour qu'il puisse prier pour le serviteur de Dieu de cet après-midi. Si ça te plaît, tu es là la tu dans l'attitude de la prière. Que c'est soit dans la présence de Dieu. C'est notre belle dernière dimanche pour cette activité que nous voulons voir Dieu, nous voulons voir la main de Dieu des le corps Dieu est assis à son trône. Nous allons, nous allons dire des mots. Nous allons, nous allons lui adorer une fois des fils avant que le prédicateur nous nous amène, nous amène dans la présence de Dieu encore. Élève tes mains, commence à dire Seigneur, me voici par moi moi. quand tu n'as jamais prier, comme tu n'as jamais prié, Seigneur, me voici par moi, Mais voici par moi. Shout it to the to the sky. My love is shouting to the sky, sky, sky, to my to my love. E Nos vies dispose de nos pères seigneur que cette parole puisse transformer nos vies puisse restaurer nos vies puisse bénir nos vies seigneur à travers cette parole notre façon de voir des choses change père je crois au nom de jésus parce que cette parole elle est créatrice qu'elle puisse être des choses dans la vie de quelqu'un, elle était abattue, qu'elle soit consolée, désespérée, qu'elle puisse être réconforter. Seigneur, que tu puisses aider, soutenir, restaurer et bénir une personne cet après-midi. Père, ben, la Bible dit c'est poussé par l'esprit le que les hommes ont parlé de ta part, qu'il soit au moins poussé par ton esprit. Afin qu'il puisse parler de ta part. Je crois, Seigneur, cet homme, il est une bénédiction, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, cet après-midi, il est un canal par lequel tu vas bénir une personne. Nous te bénissons, grand roi. Père, en guise de connaissance, nous acclamons et nous poussons de plus les jours pour la gloire de notre sont venus nous visiter, quelques personnes qui sont restées parmi nous et nous bénissons Dieu. J'étais encore trop jeune, trop trop jeune, je ne sais pas quel âge, et j'avais retenu ce verset, 85-10, de même je vous l'ai dit, il y a de la joie pour un seul péché qui se répand. C'est-à-dire, Dieu est content. Si une personne abandonne le monde et il vient en Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu qui va nous donner la parole de Dieu. J'aimerais te demander encore une fois de plus si tu peux te tenir debout vous là où tu es pour qu'on puisse accueillir cet homme que Dieu a envoyé au milieu de nous. À chaque fois un en Israël tout le monde s'est demandé qu'est ce que cet homme est venu faire or il venait avec quelque chose de spécial écoutez un prophète il ne porte pas seulement un message mais un prophète c'est aussi un message Quand un homme de Dieu vient vers toi un homme de Dieu est parmi vous sachez très bien c'est un message pour toi et ce n'est pas un homme qui ne fait passer comme ça c'est un homme qui a un très fort témoignage. On l'a déjà reçu plusieurs fois ici. Il a pour le Seigneur. Le précis Seigneur nous voyant. Et bénit Dieu dans l'état qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un homme qui aime prier, qui aime Dieu. Et il a le zèle pour servir Dieu. Il est marié, mm. père des cinq enfants. Alléluia. Quand mm. oh. on le fait passer nos affaires la Alléluia. Moi personnellement, je suis dans la joie d'être dans ce lieu. Et ce n'est pas hasard. Et toi aussi, ce n'est pas hasard que nous soyons là. Amen. Mais nous voulons nous chanter ensemble. Yes. J'aime commencer toujours en chantant. Vous savez, c'est une chanson que Dieu m'avait inspirée. Un jour, j'étais à Pointe-Noire. Vous savez, à Pointe-Noire, je partais pour apporter la Bible. Et j'étais au Congo comme un diffuseur de la parole de Dieu, de la Bible. Diffuseur. Donc j'apportais des bibles, maisons de la Bible, jusqu'à Brazzaville. J'ai inondé Brazzaville avec des bibles. Et je suis allé même à Pointe-Noire. Et c'est à partir de Pointe-Noire que j'ai réussi cette chanson. Tout va bien. Amen. Vous savez, en Jésus-Christ, tout va bien. Amen. Comme Jésus marchait tout au long de, de fleuve au bord de la fleuve et il a vu deux frères retenez bien il a vu oui, deux frères, frères. vas-y mon frère car ils étaient péchères. ah ils étaient pécheurs. Mmh. il leur dit, il leur dit suivez, -moi, suivez moi et je vous ferai péchers d'hommes je vous ferai ah, oui. retenez très bien il va le faire qui Pêcheurs, pêcheurs, pêcheurs Et ils étaient des pêcheurs de poissons. Poisson. Voilà, continuez mon frère. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets. Ah, aussitôt, ils ont laissé, ils ont abandonné leur filet. Mmh. Et les Et ils commencent à suivre Jésus-Christ. là étant allé plus loin, il vit des autres frères. Ah, de là, ils sont allés plus loin encore. Ils ont vu encore deux frères encore. Deux frères. Retenez toujours. Deux frères. Alléluia. Amen. Fils de Zébédé et Jean, son frère. Fils de Zébédé et Jean, son frère. Qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père. Ah, ils étaient ensemble, ils travaillaient avec son père, leur père alors. Et qui réparaient leur filet. Mmh. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Les deux aussi, lorsque Jésus les appelle, ils ont laissé les pas. Ils ont laissé leur père, y compris les filets, tout ils ont abandonné en suivant hein, Jésus-Christ. Oui. On acclame d'abord la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu. Acclamons la parole. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, éternel, gloire, gloire, gloire, gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce passage de la parole de Dieu. Et par là, nous allons aussi tirer quelques leçons. Et pour nous montrer que notre thème, c'est comment gagner un homme pour Jésus-Christ. Nous allons gagner un âme pour Christ. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même, il fut un modèle à suivre. Et si Jésus-Christ lui-même, il avait commencé à chercher les, à gagner les âmes, et toi et moi, nous devons aussi gagner les âmes. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Pendant ces moments, nous voulons que Seigneur, tu nous parles. Enseigne-moi et mes frères, Ouvre chacun de nous l'entendement spirituel afin que nous puissions saisir ta parole et que cette parole puisse porter des fruits dignes des enfants de Dieu afin que nous puissions aussi accomplir notre mission et nous sommes dans ce monde, c'est pour une mission nous sommes dans ce monde pour une mission Fais-nous grâce et que nous puissions exécuter exé notre mission au nom de Jésus Christ et nous disons Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous voyons ici Jésus-Christ, notre maître, il est descendu au bord, il est allé au bord d'une fleuve, au bord de la mer, où il est allé se trouver les deux frères. Le premier deux frères, c'était Pierre et André. Alléluia. Et Jésus-Christ est allé maintenant chercher des gens qui doivent travailler avec. Pendant ce moment, il voulait maintenant rassembler les disciples pour qu'ils puissent qu continuer la mission. Parce que la mission doit continuer par lui. Il doit quitter ce monde, mais la mission continuera. Alléluia. Amen. Mais Jésus est allé d'abord au bord de la mer. Pourquoi Jésus n'est pas allé dans les bureaux, dans les centre-ville mais il est allé au bord de la mer où se trouvent les péchés? Où se trouvent les travailleurs, de pêcheurs, les pêcheurs des poissons Bien aimé, spirituellement, ça nous montre quelque chose de très, très, très, très, très spécial. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est lui qui sait con, comment chercher les poissons, comment attraper les poissons. Le monde des poissons, c'est un autre monde. L'eau que nous voyons, la mer, c'est un autre monde. Amen. Et pour faire sortir des de poissons dans ce monde-là, il faut avoir des techniques. Alléluia. Voilà il faut avoir des techniques parce que le monde la mer comme nous voyons là c'est tout un monde, monde à part spirituellement si tu es un homme spirituel tu dois comprendre que la mer, les océans le fleuve c'est une autre monde et les poissons vivent là-bas mais les poissons comment les faire sortir de ce monde là pour venir dans notre monde mais il faut avoir des techniques il faut avoir des techniques pour aller, aller capturer les poissons, faire sortir ici amener dans notre monde alors Jésus Christ est allé au bord, Et il savait que non avec ces gens là, ils ont déjà, la, ils ont déjà cette expérience je ne dois pas aller au marché je ne dois pas aller quelque part mais je dois commencer d'abord là-bas là où ces gens là, ils ont la capacité de tirer les gens qui sont dans l'autre monde pour l'amener dans notre monde Alléluia ils arrivent au bord ils arrivent au bord ils ont vu, il, il a vu Pierre et André, ils appellent. Aussitôt, ses frères n'ont pas discuté. Ah. Mais nous, nous sommes train de travailler sur le monsieur. Qu'est-ce qu'il est venu qu faire pour nous appeler comme ça Ils n'ont rien réclamé. Il dit, ils ont tout abandonné. Aussitôt, ils ont abandonné. Ils ont écouté la paix, ils ont abandonné, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont abandonné le filet qu'ils procuraient au moins de, de, de l'argent. Mais ils ont laissé. Vous savez à la fin, vous allez si suivre cette histoire. Pierre, c'est Monsieur Pierre. Un jour, il a réclamé à Jésus, mais Jésus. Nous te suivons, nous te suivons, mais à la fin, nous aurons quoi Nous avons laissé nos femmes et tout. Nous sommes toujours toujours là, jusqu'où Alléluia. Bien dans le Seigneur, l'obéissance que Pierre et André ils avaient, tous ses disciples ils avaient obéi. Ils ont laissé. Même les autres, ils ont, ils étaient avec leur papas. Ils sont en train de travailler les filets, mais ils ont abandonné les filets. Ils ont suivi Jésus-Christ. Okay. Alléluia. Quelle obéissance. bien mais Jésus-Christ, si il, il était au bord de la mer pour chercher les disciples, c'est avec une raison. Il sait bien que ces gens, ils, sont, ils ont la capacité de tirer les gens de ce monde-là, le monde des eaux, pour les amener pour amener les poissons du monde des eaux, pour amener maintenant dans le monde réel. Et aussi, Jésus-Christ, aujourd'hui aussi, toi et moi, nous avons une mission, que Jésus nous a appelée. Mais cette mission, c'est pour tirer les gens dans le monde des ténèbres, pour les faire sortir de ce monde qui vient dans notre monde. Alléluia. Le monde que toi et moi, nous vivons maintenant, c'est le monde spirituel. Nous sommes dans un monde mis à part. Nous sommes des peuples mis à part. Mon frère m'a sœur, il faut être fier que Jésus t'a appelé. Ah, bien, ce n'est pas n'importe qui. Mm -hmm. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour cela, lorsque tu viens à l'église, il faut connaître d'abord que Jésus-Christ, c'est celui qui m'a appelé. Mm -hmm. Je ne suis pas n'importe qui. Mm -hmm. Je ne suis pas n'importe qui. Et Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ah, ah oui, là j'ai compris maintenant. Lorsque Jésus a parlé de cela, il a dit que vous êtes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes des peuples mis à part. Le monde ici, que le monde que nous voyons ici, la Bible dit dans 1 Jean 5 et 19, et Marcel peut lire ça, 1 Jean 5 et sous le pouvoir du malin. 1 Jean 5 et 19, quelqu'un peut lire ça. Il faut comprendre que là où nous sommes dans ce monde, il y a deux mondes que nous sommes là. Il y a le monde où le diable qui c'est lui qui, qui, est le, qui a le pouvoir. Le monde est là. Et si tu, tu acceptes de marcher dans ce monde-là, bien-aimé, tu vas marcher contre la volonté de Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux et, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Le véritable, le véritable à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et On attend d'abord la parole. bien, la parole. bien aimé toutes ces choses, je voulais te faire voir que j'ai parlé du monde des poissons. C'est aussi un monde. Dans, le, dans, de, dans des océans, c'est tout un monde. Et je parle aussi de ce monde que nous nous sommes là. Et le monde où nous sommes, bien aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. C'est notre maître qui nous a dit ça. Et puis il a dit encore que le monde ici est sous le pouvoir du malin. Et c'est pour cela, tout disciple de Jésus-Christ. Tout enfant de Jésus, tout disciple de Jésus, celui que Jésus l'a appelé, il doit comprendre ces choses. Que nous sommes dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et je ne, peux pas, je, ne peux pas, je ne peux pas marcher comme les gens de ce monde. Je dois marcher d'une manière autre parce que je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il marchait au bord, il a récupéré. Il a récupéré quatre disciples ce soir-là. Je ne sais pas si c'était avant midi ou après-midi, mais on dit qu'il avait récupéré ses, ses, ses disciples. Et ses disciples, ils ont tout abandonné. Ils sont allés maintenant en marcher ensemble avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de voir cette histoire, Jésus-Christ faisait cela pour nous donner aujourd'hui, toi et moi, les sons. Alléluia. C'est pour nous faire connaître que voilà. Si nous sommes dans ce monde, nous avons mission à faire. Écoute, nous allons, nous allons appuyer encore avec cette passage de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, je crois que vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Matthieu 28, de 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Il y aura peu quelques versets bibliques et puis nous allons, nous allons passer aux pratiques. Mathieu. Amen. Amen. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Il, il s'adresse à qui? À nous les, les disciples. Alléluia. Amen. Mm -hmm. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les Amen. Ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole. Personnellement, quand je lis la parole de Dieu, j'ai ma Bible ici, quand je lis la parole de Dieu, il m'arrive que j'arrive quelque part, Jésus, comme il j'écoute là, il dit que je serai avec vous tous les jours. Et je suis très content parce que je sais que Jésus-Christ est avec moi. Il est aussi avec toi. Alléluia. Il faut être très, très content que Jésus est avec nous tous les jours. Mais faites attention. Il y a des choses que je, tu dois dire toi-même lorsque tu, tu négliges ce que tu écoutes dans la parole de Dieu, Jésus-Christ sera, sera loin de toi. Il sera très loin de toi. À cause de quoi De désobéissance à la parole de Dieu. Voilà, bien aimé. Ici, la lecture de Matthieu, chapitre 4, de 18e au 22e verset, on nous montre seulement l'exemple que Jésus nous a donné lui-même. Comment nous devons gagner un âme pour Christ. Et dans le livre de Matthieu 28, Jésus donne l'ordre allez, allez dans le monde entier, allez gagner les âmes. C'est-à-dire que Jésus-Christ a donné l'ordre à ses disciples. Jésus-Christ nous a donné l'ordre d'y aller gagner les âmes. Enseignez, baptiser les Et il dit encore lorsque vous, vous allez faire toutes ces choses, je suis avec vous. Tous les jours Alléluia Mon frère, ma sœur Comment nous devons Gagner l'âme pour Jésus Christ Et là Il y a quatre J'appelle ça Quatre quatre méthodes Ou quatre techniques Qui peuvent nous pousser à comprendre comment nous devons Travailler pour gagner Les âmes pour Jésus Christ Alléluia Premièrement, tu dois reconnaître que Jésus-Christ t'a appelé, t'a choisi et t'a recommandé aussi. Alléluia. La reconnaissance à Jésus-Christ, ça c'est numéro 1. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ, il t'a choisi et il t'a aussi envoyé. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous devons connaître ces choses que Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis ce n'est pas pour rien que tu viens à l'église, je ne sais pas si toi tu viens à l'église, qui t'a poussé de venir à l'église, demande pas à ton frère qui est à côté, demande lui, qui t'a poussé de venir à l'église qu'est-ce qu'il t'a répondu? rien il ne sait pas alléluia tu dois connaître qui t'a qu'est-ce que tu viens faire ici? qui t'a poussé de venir à l'église Bien-aimé, c'est la paix que toi et moi nous avons réussi. Ah oui, c'est la paix. Lorsque Pierre, André, ils ont, ils ont écouté, Jésus leur dit, viens, laissez ça viens, suis-moi. Ils ont tout abandonné, ils suivaient Jésus-Christ. Bien-aimé, première chose que toi tu dois connaître, D'abord, la reconnaissance que Jésus-Christ m'a appelé, il m'a choisi et il m'a envoyé. Alléluia. Il nous a envoyé d'aller, d'aller faire quoi? D'aller gagner les âmes pour lui. Alléluia. Amen. Et maintenant, si tu connais ces choses, que Jésus-Christ c'est lui qui t'a appelé, si Jésus-Christ il a donné l'ordre que tu puisses aller gagner les âmes. Et maintenant, tu dois maintenant entrer. Travailler pour gagner maintenant les âmes. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Peut-être ils viennent à l'église parce que Jésus-Christ, euh, il a besoin seulement de recevoir vers Jésus-Christ. Il oublie aussi l'obligation que nous avons, le devoir que nous avons. Bien aimé, avant de recevoir quelque chose de Jésus, toi, tu as fait quoi à Jésus-Christ mm -hmm. Tu as fait quoi à Jésus-Christ c'est pour cela c'est lui qui ne, ne reconnaît pas la mission qu'on lui a donnée, on lui a, a confiée, il vient demander, demander, demander, tu seras qu'un menteur. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs spirituels. Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Tu as qui comme ça. Je suis venu te chercher. Fais-moi comme ça. Mais Jésus te regarde de lui, mais ce messire, Il n'a rien compris. Il n'a encore rien compris. tu te mais toi, qu'est-ce que tu es que tu remplis ton devoir Le devoir de reconnaître que Jésus nous a envoyé il nous a envoyé pour faire d'abord hein, apporter, les, apporter les âmes vers lui. Lorsque nous allons apporter les âmes vers lui, à ce moment-là, lorsque je dois lui demander il va regarder, ah, oh, c'est là, il m'avait apporté déjà des âmes. Oh oui, donnez-lui. Alléluia. Il y a d'autres choses que ça peut, Ça nous loupe souvent. Ils ont calé du saut. Et ça parce que nous, nous manquons la manière de comprendre les choses de Dieu. Comment Dieu agit Dieu il agit lorsque toi tu travailles pour lui. À ce moment, lorsque tu travailles pour lui, lui aussi il va travailler pour toi. Amen. Dieu il est comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le devoir que nous avons, la reconnaissance du de devoir de notre Seigneur, il nous a envoyé d'aller gagner les âmes, d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ d'aller apporter la bonne nouvelle d'aller gagner les âmes afin que les âmes soient sauvées, Viennent vers Jésus Christ le reste il va nous donner Alléluia Amen. le reste il va nous donner, même il y a des choses que tu ne dois pas demander, lorsque tu travailles tu, tu, tu comprends très bien lorsque tu comprends très bien ta mission mais il y a des choses qui vont t'arriver tu n'as même pas demandé mais il te donne. Alléluia il ne va pas te donner. C'est comme ça. Bien je lisais quelque part d'Abson. Il dit ceci l'amour et la fidélité doivent sortir de nous ici sur la terre. La justice et la paix viendront du ciel. Alléluia. Lorsque tu as l'amour vers Jésus-Christ, tu es fidèle vers Jésus-Christ, tu remplis le devoir de Jésus-Christ, comme il a dit allez dans toutes les nations. Il n'a pas dit seulement au pasteur. Il n'a pas dit seulement au, au, au bishop ou au, à, euh, à, à apôtre qui au, est évangéliste, non. Il a dit à, tout, à nous tous, nous tous qu'il nous, nous a appelés. Aujourd'hui, comme nous sommes là, il nous a appelés, nous sommes là. Amen. Mais il nous a appelés, il nous a confié une mission. Il a donné l'ordre. Allez, allez, allez, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez chercher, des armes. chercher les âmes. Allons-y chercher des les âmes. Mais peut-être tu vas dire, non, ça c'est le, le boulot du, tra du pasteur, c'est le pasteur. Non, mon frère, nous sommes tous des ouvriers au champ de l'éternel. Chacun doit Amen. porter sa pierre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partir le corps du Christ. Chacun apportera son pierre. Et on va, te, on va te compter à cause de tes pierres que tu as menées. Alléluia. C'est comme ça. Tu es fidèle, mon frère, ma sœur. L'amour vers Dieu, tu dois être fidèle à Dieu. Et le ciel, il va te répondre. Alléluia. Amen. La justice, la paix viendra que du ciel pour te soutenir. Vous savez, lorsque la justice viendra, la justice vient comment? Lorsqu'il y a quelque chose, les gens vont te faire du mal à la justice des sangs. C'est-à-dire les anges viendront tout pour te sécuriser. Et la paix, là où tu te sens mal dans une situation, lorsque tu invoques Dieu, il viendra te donner la paix. Alléluia. Amen. Parce que tu es tenté d'accomplir la mission qui t'avait confié. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ça. Les gens sont tentés de passer des moments d'aller toujours à l'église avec une mission terre à terre à terre. Je m'en vais à l'église. Ah, J'ai besoin de me marier. Ah, J'ai besoin de l'argent. Ah, J'ai besoin des visa. Je peux aller en Europe. Mais tu es déjà en Europe. <rire> <rire> tu dois aller maintenant où? Là, là, je parle quand nous étions en Afrique. Seigneur, donne-moi les visas, donne-moi les visas. Oui, le Seigneur t'a écouté. Il vous savez, Dieu est le Dieu des misères. Alléluia. On acclame d'abord pour ces Dieu. Je n'ai jamais vu un papa comme notre Dieu. Il est un Dieu des misères. Il y a parfois, on plie des étapes. Mais tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église, lui, demande qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas sa mission. Mais lui, il est là pour réclamer seulement. Seigneur aide-moi. Seigneur fais-moi. Seigneur aide-moi. J'ai chasse les démons. J'ai chassé. Tu, tu vas chasser les démons, les démons. Mais tu, mais tu ne connais pas ta mission. Mais tu comme il est Dieu d'amour. Il dit, bon, voilà. Comme il me demande comme ça, je vais lui donner un peu le visa. Il, il t'accorde le visa. Tu viens maintenant s'installer en Europe. Maintenant, tu te désinstalles en Europe. Mais est-ce que tu connais maintenant ta mission Tu es là en Europe. Il y a le monde là, le monde qui est dehors. C'est le monde que nous irons là-bas pour aller capturer les âmes, pour les ramener vers Jésus-Christ. Et le monde là, il y a des gens qui sont, qui sont en condition de souffrir dans le monde là. Et qui peut les sauver Il n'y a que toi et moi. Alléluia. Le Seigneur t'a donné le visa. Tu viens en Europe. Et maintenant en Europe, ce n'est pas encore la fin du monde. Hein? Alléluia. L'Europe, ce n'est pas la fin du monde. L'Europe, ce n'est pas Lola, comme on dit à l'Ingala, Lola, la nouvelle Jérusalem. Non. Mais maintenant, tu viens en Europe, c'est un autre monde où tu dois maintenant, tu dois maintenant travailler pour Jésus-Christ. Tu dois maintenant travailler pour Amen. gagner les âmes. Amen. Tu dois travailler maintenant pour amener les hommes et les femmes vers hein? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas comme un, un, un pécheur qui, qui est toujours là. Les pierres et le Paul, les pôles, les pierres et l'André étaient dans l'eau, dans l'air, dans l'air surface là pour capturer que les poissons et il y a des gens qui sont encore comme des pierres, les anciens pierres et André. Ils sont venus dans le monde, lui il regarde que les choses de ce monde, ah je dois acheter les villas, je dois acheter les voiture, je dois acheter mon je dois acheter tel habit, je dois acheter ceci, je dois acheter ceci. Bien aimé, tu, après avoir acheté, acheté, après il met dans les, dans les comment on appelle votre truc là, où on met des photos, tout tout, tout, tout, tout là, les réseaux sociaux. Et il met tous les photos, les habits, tout ça, on te voit, les gens qui sont en Afrique là ils te regardent et disent hey, mon tour, là, ça, bouge. mais il ne fait rien il n'est pas il ne gagne même pas un âme à Jésus Christ Amen. mais lorsqu'il était à l'église en Afrique, il priait il demandait Seigneur donne moi le visa Seigneur si tu me donnes je dois te toi. donne moi le mariage lorsque le Seigneur te donne ça, mais tu pries c'est mmh. ça le mal c'est ça le mal bien aimé nous avons tous le devoir de gagner, d'amener un âme à Jésus-Christ. Oui. te ne, ne, ne, ne, ne mets pas là seulement, non, ça c'est pas mon travail, ça c'est le travail des pasteurs. Non. Nous tous, nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Amen. Oui. Et nous devons apporter les âmes vers Jésus-Christ. Oui. Alors, je reviens maintenant à, aux premières techniques là la reconnaissance la reconnaissance, tu dois reconnaître d'abord que non, dans ce monde moi j'ai une mission et j'ai l'obligation d'apporter les armes vers Jésus Christ Les matins quand il te réveille je sais que non Seigneur Les matins si je me réveille je dois prier Seigneur fais-moi grâce d'apporter mes fils qu'un âme, Alléluia Amen. bien aimé comment maintenant, quelles sont les techniques ou les outils que nous allons utiliser voilà, j'entre maintenant dans les outils que nous allons utiliser pour, pour gagner les âmes. Alléluia. Premier outil, d'abord, c'est quoi Premier outil, c'est à toi de demander, de demander à Jésus-Christ, de demander à Jésus-Christ qui te remplit par son esprit. Parce que toi-même, tu ne sauras pas. Alléluia. Toi-même, tu ne sauras pas. Mais avant d'avoir cela, il y a d'abord, je, je reviens d'abord je laisse d'abord l'outil, le Saint-Esprit prenons d'abord le premier outil reconnaître d'abord que toi tu es un pécheur Alléluia nous allons voir dans le livre de Matthieu toujours Matthieu je vais maintenant, le Saint-Esprit c'est le deuxième outil prenons d'abord le premier, premier outil la reconnaissance que tu es pécheur tu es un pécheur tu es un fautif et lorsque tu reconnais ces choses ça sera très bien pour toi Alléluia nous sommes dans Matthieu Matthieu chapitre 4 le verset 17 chapitre 4 Matthieu chapitre 4 verset 17 maintenant Jésus nous, sommes, nous allons parler maintenant des outils que nous pouvons utiliser pour gagner les âmes Amen C'est le, le moment où Jésus-Christ a commencé à prêcher. Il a dit Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons vers Jésus-Christ, Jésus t'a Jésus appelé. Jésus t'a appelé. Tu connais maintenant ta mission. Tu connais tout ce que tu peux faire. Il sait chose et que tu, tu étais dans le monde. Jésus nous appelle avec toute notre sanité. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu vas maintenant parler à Jésus, Seigneur Jésus, la repentance la, la sincère. La répentance sincère est très capitale. Pour travailler avec Jésus-Christ, tu dois d'abord te répartir toi-même. Tu vas te répartir devant Jésus-Christ. Tu vas demander que Jésus, je, je reconnais d'abord mes fautes. Je suis un pécheur, je suis un mauvais, j'étais dans le monde, je faisais ceci, je faisais cela qui n'était pas bon, mais je demande pardon. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Jésus-Christ te voit et te regarde et dit Ah oui, comme il a reconnu ses fautes, je dois faire quoi je dois, Il va te pardonner. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer directement la mission. Tu viens à l'église, tu commences à chanter, à faire tout, mais toi-même, tu n'as jamais, jamais fait les sincères repentances. Bien, la sincère repentance, c'est toi-même. Ce n'est pas un pasteur qui va te faire cela. Et loin de là, même quand les gens partaient chez les prêtres, ça c'est faux encore. Ça c'est la religion. C'est faux. Tu ne dois pas aller confesser les péchés chez, chez ton, les, les prêtres. Non, non, non. non. Ni chez le pasteur. Je dois aller vers Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu m'as appelé. Mais quelque chose qui me fait défaut ici. J'ai encore des fardeaux. J'ai encore des, des oh oui, fardeaux. Oh oui, Seigneur, Seigneur pardonne-moi. J'avais fait ceci. J'avais fait cela. J'avais fait ceci. Pendant que j'étais encore dans le monde là, j'ai fait ceci. Je vais, tu peux rémunérer, même si tu as le temps d'écrire tes péchés, tu écris sur un papier. Tu commences à prier pendant tout ce temps-là avec ça. Tous ces mois, ou bien je sais pas combien de temps, ou s'il s'agit même de prier pour ça. Que tu sois libre, alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller gagner une âme aussi longtemps toi-même tu es dans le péché. Tu ne peux pas faire ça. Mmh. Ça ne mmh. peut pas aller. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu de ce que tu avais commis, alléluia. Amen. Il y a des fautes que nous on était dans le monde, mais Jésus nous a appelé il nous appelait, il nous a introduit dans l'église, nous sommes maintenant assis dans l'église. Maintenant, c'est le moment de parler avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. J'étais ceci, j'étais une pite, j'étais quelqu'un qui est un J'étais un soulève comme moi, j'étais un grand soulard de ma salle. Alléluia. J'ai pris vraiment du scol par moyen et des prémonces. Et j'ai tout laissé. Alléluia. Amen. Et j'étais toujours derrière les, les musiciens là des Aïkou, OK, jazz et tout ça. J'ai tout abandonné. Wow. Même la musique là, si j'écoute, ça me fait mal dans mon cœur, j'arrête la radio. Et c'est pour cela que je suis comme ça. Et bien aimé dans le lorsque Jésus t'appelle, il y a des choses qui doivent changer. Alléluia. Oui, amen. Si tu n'es pas encore nul de nouveau, ça doit comprendre, tu dois comprendre que... Il y a des choses que tu dois pardonner. C'est à travers la répétence sincère. Reconnais que non, j'étais un putain, je sortais, je faisais ceci, j'avais un peu la bouche déplacée, j'ai géré les gens, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, je viens vers toi, Jésus, comme tu m'as appelé. Bien aimé, lorsque tu viens à l'église, c'est Jésus qui t'a choisi. Alléluia! Il t'a choisi, maintenant c'est à toi de dialoguer avec Jésus. Tu le dis sincèrement, comment tu, le mot, la vie que tu menais là, c'était pas bon, tu dois changer. Alléluia. Amen. Et lorsque tu réponds sincèrement, tu prends la tête, tu demandes maintenant au Saint-Esprit de Dieu de t'aider afin que tu puisses plus rentrer dans le même péché. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque vous tombez dans le même péché, tu demandes pardon. Le lendemain, tu tombes encore, même péché. C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris ta mission. Tu n'as pas encore compris ta mission. Et ça sera très difficile pour toi d'accomplir la mission. Parce que lorsque tu vas te pointer devant quelqu'un, l'ennemi, il va aussi se pointer, vous dit, ne l'écoute pas. C'est un menteur. Et il va bloquer le cœur de l'autre. de, de, de, de, de, de, de, de, de L'homme que tu veux gagner maintenant vers Jésus-Christ. Vous savez, parfois il y a des choses, tu peux trouver quelqu'un, tu parles avec lui, viens à l'église, Jésus t'appelle, Jésus t'aime, tout ça. Mais toi-même, tu n'as pas, tu t'as jamais examiné. Tu ne t'examines pas. Examine-toi très bien. Il ne faut pas voir d'abord les, les, les péchés qui se trouvent dans l'autre, dans ton voisin. Il faut regarder d'abord toi-même. Avant d'enlever, comme la Bible dit, avant d'enlever quelque chose dans l'autre, dans l'œil, dans ton regarde d'abord ton œil, peut-être un morceau de bois là-dedans. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, la repentance est, est le clé, clé de tout disciple de Jésus-Christ que nous sommes. La repentance, c'est ça. Lorsque tu passes cette étape, première étape, maintenant c'est la deuxième étape, c'est demander à tout moment le Saint-Esprit habite à toi. Que le Saint-Esprit t'oriente. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire maintenant? Lisons la parole de Dieu dans Jean 8 et Jean 18, et Jean 16 et plutôt le verset 8. Jean 16. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si vous lisez même dans Matthieu vers 6, euh, de 31 jusqu'à 40, il est là pour nous aider. Alléluia. Prenons seulement d'abord Jean. Jean 16, verset 8. Le rôle que le Saint-Esprit va jouer maintenant à nous. Nous qui ont Nous avons réussi la mission, nous sommes répartis. Et maintenant, notre mission, nous avons demandé que Dieu qu puisse nous remplir par le Saint-Esprit de Dieu. Ça c'est deuxième outil. Demandez le Saint-Esprit de Dieu à à toi. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. à ce qui concerne les péchés. Il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés. Premièrement, il va nous convaincre concernant le péché. Vous savez, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu vas commencer à pécher n'importe comment. Il y a là où même tu ne peux pas pécher, mais toi tu vas pécher. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le péché va t'envelopper même la façon de parler, la façon de regarder, va te pousser dans les péchés, la façon de raisonner, va te pousser dans les péchés. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit joue un grand rôle pour nous convaincre à propos des péchés. Alléluia. Mon frère continue la lecture. La justice et le jugement. Ah, la justice. Chez moi, dans ma version, je dis la vérité. Il va nous convaincre de la justice ou de la vérité. Et puis, il va nous convaincre de la de jugement. Vous savez, la justice, c'est-à-dire que la parole, les esprit là, pour nous donner, pour nous enseigner, concernant la parole de Dieu. Alléluia. Il nous révèle ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Même ce qui nous écoutons maintenant, si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Mais moi, je suis en train de parler, mais toi, tu vas comprendre. Le Saint-Esprit, quand il dit ici, il parle de ceci, il parle de ceci. Alléluia. Amen. Après, troisième chose, il va nous convaincre de la justice. Il va nous convaincre du de jugement dernier. Bien aimé, Amen. beaucoup de gens vivent dans ce monde, et ils croient qu'il n'y aura pas un jugement. Il y aura un jugement. Dans ce monde, il y aura un jugement. Un jour, Dieu va nous juger. Je t'avais donné l'ordre de l'émission. Je t'avais appelé pour mon, mon travail. Je t'avais confié une mission. Qu'est-ce que toi tu as fait Tu vas dire, oh Seigneur, c'était pas moi, c'était le pasteur. Non, elle dit, non, c'est pas pas pasteur. C'est toi aussi, tu es aussi. Ti, je t'avais aussi choisi. Amen. Alléluia. Amen. Le jugement dernier, le jugement dernier, c'est là où beaucoup de gens, ils vivent encore m'en fou, m'en fou, ils ne comprennent pas. Il croit que lorsque tu mènes c'est fini. Non, après la mort, il y aura le jugement aussi. Alléluia. Amen. Après la mort, il y aura le jugement. Bien aimé, il y a le jugement. Le Saint-Esprit joue le rôle de nous convaincre à propos du péché. Le Saint-Esprit joue encore un autre rôle de nous, de nous faire enseigner la vérité et la justice. Le Saint-Esprit joue encore une autre... Notre, notre, notre, Quoi Rôle. Rôle, oui, oui. Ah, les francophones, vous êtes forts ici. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Saint-Esprit joue des rôles très capitaux. Il va nous convaincre encore à propos de la justice. Bien mais, mais parfois, nous venons à Jésus-Christ, nous croyons que ça va lui. Non, il y, a, il y aura un jugement. Chacun de nous, surtout nous l'Église, le jugement commencera oui. d'abord. Dans l'Église, c'est écrit dans l'Apocalypse. Le jugement commencera ici, dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec cela? Amen, amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. Il nous convainc. Parfois, le Saint-Esprit te convainc dans des choses que tu ne dois pas faire. Mais tellement que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu tombes dans des choses très, très banales. Très, très, très, très petites. Il y a parfois des péchés que toi, tu ne peux pas ouais. faire ça. Tu les fais. C'est très honteux. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, nous les disciples. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit quoi Lorsque nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes vont nous quitter. Nous allons maintenant habiller les nouveaux vêtements. Alléluia. Les vêtements des disciples de Jésus-Christ. Voilà. Ça c'est deuxième. Ça, c'est la deuxième méthode ou deuxième euh, arme puissante que nous devons avoir. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu, il sera là pour nous aider, pour nous convaincre. Et troisième. Troisième. Um, le troisième outil. Je peux dire troisième outil. Troisième outil que nous pouvons en avoir, c'est maintenant la foi dans la foi et la croyance. Alléluia. Amen. La foi et la croyance. Ces deux choses, ça marche ensemble. Ces deux choses, ça marche ensemble. La foi et la croyance marchent de pair. Si tu as la foi et si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et celui qui veut s'approcher de Dieu, il doit connaître d'abord qu'il doit avoir la foi. Il doit, voir, il faut, il doit aussi croire Et à ce que Dieu fait. Il doit croire aussi à Jésus-Christ. Alléluia. Ah. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu 11, verset 6. Et nous allons prendre aussi Marc 11. Okay. Marc 11, verset 16 aussi. personne peut lire ça rapidement parce que nous nous acheminons en père. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il le cherche. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux pas s'approcher de Dieu. Et si tu as la foi, tu dois s'approcher de Dieu. Et tu dois comprendre que c'est Dieu qui est notre rémunérateur. Alléluia. Prenons Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mm -hmm. mais celui qui ne croira pas sera condamné ah oui, Amen celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné vous voyez les deux choses ça marche ensemble la foi et la croyance et lorsque tu as cet outil la foi tu mets la foi en Jésus Christ tu crois la parole de Dieu après cela mon frère ma sœur c'est maintenant le quatrième outil c'est la parole de Dieu Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, Pierre, Pierre, Jésus, un moment comme ça, Jésus, Pierre, il a abandonné la mission. Il est allé pêcher maintenant. Il est retourné maintenant pour faire la pêche. Et Jésus, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien réussi comme poisson. Et Jésus apparaît maintenant. Jésus a dit, Pierre, oui, mais, oui, Pierre, écoute, jette le filet là-bas. Mais il a dit, mais toute la nuit, là, il ne connaissait pas. Toute la nuit, nous avons travaillé, nous avons rien réussi. Jésus lui dit, jette, jette le filet à ta droite là-bas. Il a dit, à cause de ta parole, je jette. Amen. Après, il a capturé des poissons. Et la Bible dit, il a capturé des gros poissons. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Avoir aussi la parole de Dieu. Ça, c'est le quatrième outil très puissant. La parole de Dieu. Et le cinquième outil, c'est la prière. Alléluia. Amen. La vie de prière. Tu as la parole. Tu as le, le, la vie de prière avec la foi. Et tu demandes toujours la présence du Saint-Esprit. Et tu reconnais d'abord que tu es un pécheur. Tu te répands. Et lorsque tu iras maintenant chercher les âmes. Tu vas capturer les âmes. Tu amèneras à l'église. Alléluia. Amen. Et les âmes viendront à l'église chez les bergers. Le pasteur, il est un berger. C'est lui qui va lui donner, il va donner maintenant la nourriture à tous ces prébis qui toi tu vas amener. Alléluia. Amen. Et combien, vous voyez notre mission. Et si tu as ces quatre outils, ces cinq outils avec toi, tu seras capable d'aller gagner yeah. les âmes. Alléluia. Amen. Tu seras capable d'aller gagner les âmes. Et mon frère, ce n'est pas d'avoir beaucoup, beaucoup de versets bibliques. Non. Tu vas seulement utiliser Jean 3.16 16. Alléluia. Amen. Jean 3,16. Mm -hmm. C'est la parole que tu peux aller. Et aussi, mon frère, pour aller gagner maintenant un âme, il y a encore d'autres techniques que l'homme, le disciple lui-même, il doit avoir à sa, dans sa présence physique. Tu dois avoir la manière d'aborder d'abord quelqu'un. Alléluia. Amen. Je voulais avoir, je, rapidement, une, une sœur, viens, viens devant moi, une sœur. Une sœur. Viens, viens devant ici. Voilà. Je suis gagnant d'âme. J'arrive quelque part, je vois une serre qui est à côté là. En tant que gagnant d'âme, je dois, je dois que je, je, avant de quitter ma maison, j'ai d'abord prié, j'ai dédié la journée entre les mains de Dieu, la vie de prière. En quittant la maison... Je sais, Seigneur, je pars au travail ou je pars quelque part. Seigneur, marche ensemble avec moi. Et maintenant, je sais que, Seigneur, j'ai une mission. Ma mission est de gagner un âme. Apporte-moi le fils une âme. Peu importe, même si tu t vas à l'école, tu, tu as cette obligation de gagner un âme à l'école. Alléluia. Même au boulot, tu as une mission de gagner un âme. Partout tu iras, tu as une mission. Même dans ta famille, tu as une mission aussi. Alléluia. Et maintenant, j'arrive. Je suis en train de sillonner, je me retrouve avec une serre devant moi. Mais je vois la serre. Peut-être que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas aller déborder. Peut-être que la serre, quand je l'appelle, peut-être il va, il va commencer directement. Hum, Ces messieurs, ils veut me draguer. Ça, c'est la règle. Cette réflexion-là, ça ne doit pas manquer. Mais comme je suis un homme qui va, voilà, un disciple qui se respecte, tu dois être l'homme. Ton extérieur doit être la coopérance, doit être juste et normal. Il ne faut pas être comme un foufou comme ça. Non. Tu t'habilles bien, tu sors lieu, tu je pars maintenant gagner un âme. Alléluia. Et tu arrives devant une sœur, tu ne dois pas commencer directement. Oh, non, non, non, non, ce n'est pas ça. Tu n'aimes pas ta mission. Tu vas d'abord commencer. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Je voulais te parler un peu. Est-ce que tu peux me permettre que je puisse parler avec toi Ah, c'est loin gentil, directement. Ça directement, je peux enchaîner. Alléluia. Mais les des autres non, je suis pressé, je suis pressé. Oh mon masse, tout. Mais si elle est, elle est pressée, c'est pour ça que je dis au oh, pasteur, il faut toujours faire des petits carnets là, des petits jetons là. L'adresse de, de, de l'église et tout console. Et numéro de téléphone tu vas distribuer à tous ces gagnants d'âme. Ils seront ça. Partout, même à l'école. Si elle est pressée, ah, bon ma sœur, je pourrais parler avec toi comme tu es pressée. Voici mon adresse. Peut-être, je, peut je te donne mon adresse. Peut-être tu peux m'appeler. Il y a mon numéro qui est là. Parce qu'elle est, elle est pressée. Mais si elle est comme notre sœur, elle dit, oui, je peux commencer. Oui, tu peux commencer. Alléluia. Et là, tu vas commencer directement à parler avec la sœur. Ma sœur, tu vas lui commencer d'abord à dire bonjour, tu as, il, elle a accepté. Tu vas lui dire, ma sœur, est-ce que tu connais que le royaume de, les, les de Dieu existe? Le royaume de Dieu existe. Est-ce que tu connais que le royaume de Dieu existe? Peut-être tu vas dire, oui, j'ai déjà entendu ça que le royaume de Dieu existe. Mais tu, vois, tu vas lui dire, le royaume de Dieu est proche de toi. Il va dire, mais où? Proche de moi, où? Où? Comment Non, le royaume de Dieu est proche de toi. Si tu peux me permettre, je peux te parler et prédécer laisser voir. Là, si te donne l'opportunité, vous pouvez s'asseoir et vous commencez maintenant à lui parler de Jésus-Christ. D'abord, tu vas lui faire reconnaître, d'abord, qu'on est tous des, des pécheurs. Il faut chercher de assez à se répartir. Et deuxième chose, tu dois lui donner le don gratuit de Dieu. C'est jean 7 c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque tu le donnes, après avoir parlé de tout cela, tu peux prier avec lui et puis tu lui remets aussi les carnets là, les carnets d'adresse. Et maintenant, tu te verras qu'un jour, il peut venir à l'église. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. C'est là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait rapide pour que le temps est là déjà. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous, nous avons une mission. Et cette mission que toi et moi nous devons rappeler cela. Et si aujourd'hui nous ne les connaissons pas, voilà un peu, regardez un peu les témoins de Jéhovah. comment ils font. Il, il pas toquer à la porte, chercher les Et toi qui es dans le vrai, toi qui es dans le vrai, il faut aller capturer les, les, grands, les gros poissons. Qui sont, les gros poissons, vous savez les gros poissons les gros poissons qui sont dans les églises catholiques là, ce sont des gros poissons. Il connaît beaucoup de versets. Les, les témoins de Jova, ce sont des gros poissons. Il faut aller les faire sortir là-bas. Alléluia. Ce sont des sectes. Et ce sont des religieux. Parce que quand les gros poissons, ils vont te dire, nous on prie Marie à nos sables. Toi, tu te dis non, ce n'est pas biblique. Exode 20, verset 1 à et verset 4 à 5 nous dit, tu ne dois pas s'agir devant le statut. Alléluia. Les gros poissons connaissent beaucoup de versets. Ce sont des gros poissons. Mais tu peux les capturer aussi, Mais dans, Si tu pries, si tu connais ces choses, te parle aujourd'hui, tu as la capacité de gagner même les gros poissons et les petits poissons. Tu amènes vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la Il y a une chose. Lorsque tu es dans ce monde, ne passe pas ton temps pour rien, pour chercher les choses de ce monde. Cherchez premièrement, comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Le reste, le Seigneur va te donner. Amen. Il faut noter encore que si tu n'as jamais travaillé pour gagner un âme, sachez que le jour de la récompense, tu vas manquer. Tu vas manquer. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui, mais tu n'as jamais été couronné. Parce qu'il y aura un moment, il y a des gens qui sont paressés. Il lui, il a cru seulement lui-même, fini. Il se respecte et ne veut pas le faire des péchés. Mais il ne veut pas gagner les autres ça. pour amener vers Jésus-Christ. Oui, tu peux aller, tu peux entrer dans le royaume des de cieux, mais tu ne seras jamais couronné. Il faut être aussi, il faut faire penser à cela. Aujourd'hui, si tu étais ici, tu n'avais pas de grade. Mais oh, il faut couronné. Et moi qui ne vois pas, je me fais, je me bats, je me bats que dans le ciel, je serai couronné. Je suis allé l'année passée à Kinshasa, j'ai trouvé un frère que j'avais, je l'avais baptisé, il me dit, quand il m'a dit, ah oh, ça c'est mon papa, je l'ai empressé, il me dit, tu t'appelles encore, qui dit non, c'est moi, je m'appelle ceci. Il dit, papa, depuis que tu sais, je l'avais gagné, je l'ai amené à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il travaille dans une église, il travaille très bien là. Il est bien assis. Bien aimé dans le Seigneur, combien déjà tu as-tu à pour amener vers Jésus-Christ Voici le devoir. Il y aura un jour, le Seigneur te dira J'avais amené un aveugle de devant toi, il t'a parlé de gagner les âmes. Aujourd'hui, prends la déc cette décision. Et que ne passe pas ton temps pour rien. Toute la journée à regarder seulement les théâtres, les quoi, les choses, etc. ça c'est rien. Passe ton temps à chercher comment je peux amener un âme vers Jésus-Christ. Alléluia. Les nous, nous allons prier. Passe ton temps à faire, à gagner les âmes. Passe, cherche des techniques. Prie, demande à Dieu. Dieu, donne-moi des techniques, comment je peux amener un âme vers toi. Comment je peux amener un âme vers Jésus-Christ Parce que la Bible dit dans Daniel 12 3, ceux qui ont amené des âmes, ils seront priés, ils seront priés, ils seront couronnés. Mon frère Marcel, toi qui tu parles très bien le français, tiens le français avec toi, allez gagner des âmes. Dans vos écoles là, vous partez. Dans les écoles, il y a des amis, il y a des étudiants, des élèves qui sont allés au travail. Partout là où vous passez, dans les magasins, tu peux raconter quelqu'un. Parlez-lui de Jésus-Christ. Éloignez de la honte. La honte n'est pas à nous. Nous, nous n'avons pas réussi l'esprit de la honte. Nous sommes clairs pour dire, Seigneur Jésus-Christ, viens vers nous. Amen. Alléluia. Mon frère ma sœur, nous allons prier. Tu as écouté. Tu es devant Dieu maintenant. Le Seigneur te posera cette question. Il y avait un frère aveugle qui t'a parlé d'apporter les armes. Tu avais réussi déjà la mission. Tu as réussi la mission de Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Oui, tu as bien fait. Maintenant, accomplis maintenant le devoir. Accomplis le devoir. Demande à Dieu le Seigneur. J'ai écouté. C'est que tu viens de me parler maintenant, je prends maintenant la décision, je, je m'engage à gagner les âmes, je m'engage à être un gagneur d'âmes, afin que cette église, il y aura beaucoup d'âmes qui toi tu vas amener. alléluia, commencez maintenant à prier, prends maintenant la décision, Engage toi maintenant, décide maintenant, commencez à décider au parti d'aujourd'hui, j'ai écouté la parole, j'ai écouté la parole, tu m'as parlé Seigneur. Aujourd'hui, je décide, je dois porter les âmes vers Jésus-Christ. Je dois porter les âmes vers jésus maintenant, Au oh nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, mon frère il a écouté, moi aussi j'ai écouté. Je décide aussi Seigneur, je dois continuer toujours à porter, à porter les âmes vers toi Dieu d'amour. Merci Père, merci Jésus, tu es le seul, tu es le seul capable de nous aider. Envoie ton esprit, envoie ton esprit pour nous sauver, envoie ton esprit pour nous soutenir, envoie ton esprit pour nous orienter. Fais-moi grâce, fais-grâce à mon frère, fais-grâce à ma sœur, afin que nous puissions gagner les âmes, pour que nous puissions apporter vers toi le Dieu puissant, le Dieu créateur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma sœur. Oh Jésus, depuis longtemps que nous avons accepté, nous t'avons accepté, nous avons crié à toi, mais on n'a pas encore apporté un Seigneur, fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à chacun de nous. Nous voulons apporter des âmes vers toi. Que nous nous soyons écrits dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Frère, sœur. Nos noms seront écrits dans le livre des vies si nous apporterons des âmes vers Jésus-Christ. Un jour, nous allons quitter ce monde. Et si nous quittons ce monde, nous allons mourir, que nous puissions mourir en Jésus-Christ. C'est ce qui est très important. Et le jour où la trompette sonnera, nous serons enlevés à la raccord de notre Seigneur. Et le Seigneur va nous récompenser. Maintenant, tu vas prier, dis Seigneur, je sais que les jours J, où la trompette sonnera, que je sois enlevé à ta raconte. Oui, le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Après avoir écouté ta parole, après avoir parlé de ta part, Seigneur, moi, Silas, je viens à toi, Seigneur. Écris mon nom dans le livre des souvenirs. Écris aussi le nom de mon frère. Écris aussi le nom de ma sœur dans le livre des souvenirs. Seigneur, si peu de porte, peu importe de quelle mort peut-il arriver? Mais que je puisse mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Que mon frère et ma sœur puissent mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'un jour où la trompette sonnera, je serai enlevé à ta raconte, Seigneur. Et nous allons marcher ensemble avec toi dans le ciel. Mille dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Je vais prier pour tout, pour l'Église. Père, je te dis merci. Tu m'as donné cet auditoire et que je puisse te parler. Et je parlé de ta part. Seigneur, aide-moi. Après avoir parlé de ta part, je demande à ton esprit qu'il soit permanent à moi et que ton esprit m'oriente me guide aussi. Et que ton esprit soit aussi à mon frère et à ma sœur. Parce qu'en quittant ici, nous allons aussi gagner les âmes. Bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis l'Église tout entière. Bénis ton serviteur et tous les membres de cette Église soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons... Amen. Que Dieu vous bénisse. Que tu as compris la parole de Dieu. Des fois, Dieu envoie des personnes très spéciales pour euh, nous transmettre des messages aussi spéciaux. Est-ce que tu peux dire Amen, amen. amen. Ce que j'aime dans cet homme, il vit pas comme un non-voyant, il vit comme tout le monde. Alléluia. Lorsqu'il a répété des fois, un jour Dieu te demandera que je t'avais envoyé un aveugle pour te dire que tu dois gagner les âmes. Il a encore répété, Dieu va te demander, un jour que je t'avais envoyé un frère aveugle. Vous savez, lorsqu'il dit aveugle, pour dire qu'une personne qui a capacité de voir. Mais il s'est donné pour prêcher la parole de Dieu. Et toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, ce monde passera. Tout ce que nous voyons passera. Il y a une chose encore qu'il a insisté à la fin. Il a dit ceci. À ce jour-là, il y aura des courants il y aura des courants. On n'aura pas tous la même chose. Tes résultats ne sont pas mes résultats. Et on aura plus de bons résultats lorsque nous allons faire un bon travail. Amen. Tout autour de toi, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tout autour de toi, il y a des personnes qui sont loin de Dieu. Il y a d'autres qui attendent seulement que toi tu ouvres ta bouche et que tu parles. C'est par là qui va donner sa vie à Jésus. Laisse que cette parole puisse impacter ton cœur. Que cela te mère produise des fruits. Amen. Et que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons prendre les offrandes pour offrir à Dieu les actions de grâce. Des et je vais prier. Tant Père, nous bénissons ton nom quartier et notre Dieu. Merci parce que c'est toi qui nous bénis. Seigneur, voilà pourquoi nous apportons vers toi les offrandes maigres et les actions de grâce. Bénis, Seigneur, ce tu as apporté. Bénis aussi ceux qui manquent. Ouvre, Seigneur, les portes pour eux. Ils ne manqueront pas à te donner. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout Tu es déjà si longtemps pour essayer de danser